Je suis allé là, sur l'île de Samos en Grèce pour témoigner de la situation des personnes migrantes il y a 15 jours. J'ai constaté les conditions de vie inhumaines, indignes. Elles sont 6100 pour une capacité d'accueil de 650 personnes, 10 fois plus, et sur l'ESBOS c'est 5 fois plus. Pour beaucoup, l'accès aux sanitaires, aux douches ou à la nourriture est impossible. C'est contraire aux normes du Haut Commissariat aux réfugiés. Et la construction du nouveau camp de mille places que vous évoquez, monsieur le Commissaire, ne suffira donc pas. Ces hotspots, comme l'accord avec la Turquie d'Erdogan ou avec la Libye, sont la honte de l'Europe. Mais la Grèce ne fait que subir les conséquences de ces décisions désastreuses de l'Union européenne. La Commission est responsable de la mise en place de ces hotspots qu'elle finance, madame la Commissaire. Et chaque gouvernement qui refuse l'appel à la solidarité de la Grèce est responsable, madame la représentante du Conseil. Il est urgent d'accélérer les transferts des îles vers le continent pour mettre fin à la surpopulation dans les hotspots et de multiplier les relocalisations vers d'autres pays européens. Ce n'est pas à une crise migratoire ou encore moins à un tsunami migratoire comme le soutient abjectement l'extrême droite à laquelle on est confronté, mais bien à une crise de l'accueil.